Bar, une forte de Jinx, c'est la ville euh, on donc on peut voir la ville il okay. oh, y a plein de trucs là désolé donc euh, comme vous, vous voyez ici là il y a le port bienvenue à Jinx Avec là des cabanes de pêche, donc là, euh, je vous montre ça tout à l'heure. On entrepasse. Donc, ici, la maison du gardien une pour aller tout en haut, carré par 4 blossom une vue à 365 degrés 360, compris, donc, euh, je 360 degrés pour euh, avoir euh, toute la vie et ce qui se passe dehors Donc, ici, comme vous voyez, il euh, y a une option de bateau et de canne à pêche. Bah, quand on en a loué, on peut venir s'installer ici, mettre son bateau et aller où on veut. On Donc, on comme je mets, euh, ici. Et mes, euh, voilà. Donc il y a la cabane à pêche, hein, simple, il y en a 10. Et là là, je vais en faire plus plusieurs. Ouais. Bon. Une maison. Une maison euh, pas très extraordinaire, parce que la maison elle, elle est plutôt pauvre. Donc, bien sûr il y a juste un peu le nécessaire pour bon, un petit salon pour euh, décorer un lit et deux coffres bon c'est euh, vraiment très simple parce que ça se situe juste euh, au début euh, dans... faire un petit pour bon, avec euh, ce qui est assez bien c'est vue sur le phare donc l'autre maison là bas elle est pareille à enfin, visiter. Voilà. Ouais. Euh, bah, Celle-là, elle est pareille. Hein, enfin, ici, c'est Avenue du Fort, c'est Trinidad. Ouais. Donc, euh, le premier commerce, la poissonnerie, faite avec... Euh, avec de l'eau en dessous pour faire style euh, mer euh, ça fasse un peu dans, euh, dans euh, comme un... dans, dans la mer il oh, y a plein de bagues désolé. donc un coffre avec euh, le nécessaire et un petit couloir pour aller à la maison du poissonnier C'est C'est aussi le nécessaire. Donc, euh, pour le avec le nécessaire, là aussi. Et... Euh, voilà, c'est quoi On va ouais, après. Ouais. Ah, donc, comme c'est à nuit, on va propose visiter... de voir Jinx, lui, du ciel, à nuit. C'est tout ça. Ce qui est, Machu c'est vraiment une ville chaleureuse, commode. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me demander hein, dans les commentaires. Voilà. Ici, la boulangerie du port. Bon, je vais pas vous la c'est comme euh, la poissonnerie. Des gâteaux, Voilà. Donc, euh, deux maisons, pratiquement pareilles. On faire là Elles sont normalement censées être pareilles, mais elles euh, euh, Toujours euh, pratiquement la même chose en bois. Plac cobblestone. Deux de fours euh, de four, ouais. et un petit salon. Ouais. Et en haut, Une bibliothèque, un coffre, ouais. un lit et un tableau. Bon, simple aussi, mais ça devient un peu mieux meilleur. que celle du corps. Et avec un jardin dans... c'est là aussi à l'épargne est... voilà donc euh... euh... bon, ici il y a le mur de... le mur d'annonce le mur euh, d'actualité ce qui se passe euh, dans la ville on veut pas vous faire tout visiter peut-être dans les prochains épisodes mais euh, juste euh, la mairie. Parce que si quand vous venez, vous devez obligatoirement venir à la mairie pour avoir une maison. Vous vous positionnez ici, vous demandez pour euh, une maison euh, à 50 clochettes par clochette de guest store. Parce que euh, ici dans cette ville, on paye avec des stores. Donc, euh, on paye avec ça, dans les commerces, euh, oui, dans bon, oui. pour acheter notre maison. Donc quand vous venez, ben on vous donne comme... directement environ 50 nuggets pour avoir un emploi et acheter une maison. aussi bon, euh, maison 180 nuggets, parce qu'on peut aussi avoir des îles parce qu'il y a plein d'îles aux alentours. Quand on... c'est interdit sous peine d'emprisonnement parce que c'est le bureau du maire le bureau du maire et plein de coffres donc interdit d'y aller sinon on va être banni du site du serveur Quelques semaines. Bon, voilà, c'est euh, tout pour cette vidéo maintenant. Et euh, j'espère que, que vous avez aimé cette ville. Bien sûr, ça grandira. Et il y aura plein de nouveaux commerces, de nouvelles maisons. Parfait. Donc euh, à, la prochaine, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.